Test. je fais trop de basse en ce moment mal à gérer mes accords que je fais à la guitare I know take command Yaku titrage que radio negau mamani, Les paroles et j'arrive au capot 5, donc peut-être que capot 6 aussi. Parce que pour l'instant, je suis pas encore en voix de tête. Attention, c'est ça qui est cool. Je peux faire n'importe quoi avec ma voix. <musique> « Attends quoi, j'en reviens pas. » Je tente qu'à pousser. Je suis loupé. Bah, je suis fatigué. J'ai pas faire arrêt Je suis là, me voilà, jamais je ne pourrai vivre sans toi. Ah, je l'ai dit au futur, alors c'est pas finir. Je fais des gueules... Je fais des gueules... Je fais des gueules cheveux en ce moment quand je parle Parce que je suis fatiguée Et la fatigue me fait faire des conneries Une nouvelle...